Tu vas pas vendre du muguet toi cette année Ah non, je peux pas pour raison médicale. Raison médicale, ouais. c'est-à-dire Bah, à chaque fois que je vais vendre du muguet, je rentre complètement torché à la maison. Je sais pas pourquoi. <rire> Ce serait pas parce que les vendeurs de muguets s'installent souvent devant les bistrots Bah, je vois pas le rapport. <rire> Moi aussi, je le vois le rapport. Non, ça doit être une allergie au muguet, mon ami. <rire>